Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Alors ça fait trois fois que j'essaie de vous faire cette vidéo, donc j'espère que cette fois-ci il y aura pas de soucis pour vous la faire. Alors, aujourd'hui on parle de est-ce qu'on peut réellement apprendre le métier de prothésiste ongulaire à distance Est-ce que c'est réellement possible Vous êtes très très très nombreuses à m'appeler et à me poser cette question, donc je me suis dit que c'était totalement pertinent de vous faire une vidéo sur le sujet. Je vous en parle tout de suite. Donc oui, comme je vous le disais, vous êtes très nombreuses à réserver un appel téléphonique avec moi, comme je vous le propose sur mon site internet, pour me poser justement vos dernières questions euh, avant de vous lancer potentiellement oui ou non dans une formation professionnelle que je propose. Et donc du coup, euh, eh bien c'est un sujet qui revient vraiment, je crois, 99% du temps, à part les personnes qui ont vu euh, mes différentes conférences et qui ont compris l'intérêt. Mais euh, celles qui ne voilà, qui les ont pas vues, d'ailleurs... J'ai lancé une toute nouvelle conférence qui va vraiment vous aider. Où Je vous montre également bah, comment ça se passe sur, euh, sur la plateforme de formation. Je vous montre vraiment tout. Et je vous donne plein de conseils pour vous lancer si vous êtes débutante et que vous voulez faire ce métier. C'est totalement gratuit. Vous avez le lien juste en dessous. Voilà, petite parenthèse. Ce que je leur dis en général aux personnes qui me posent cette question, euh, c'est que moi-même, à la base, j'avais cette peur à mes débuts. C'est-à-dire que euh, ben j'ai commencé en tant que formatrice en faisant uniquement du présentiel. C'est-à-dire que je ne proposais pas du tout le distanciel. Pour moi, c'était juste pas possible d'être en distanciel. Et euh, je, me dis, je me posais les mêmes questions. Je me disais, mais est-ce qu'elle va pouvoir... Euh voilà, si, si, si j'avais une formatrice à distance, est-ce qu'elle pourrait réellement me corriger Est-ce que je me sentirais pas seule Est-ce que, euh, voilà, c'est un métier manuel, mais comment est-ce que je vais faire euh, Non, non, il faut que je sois encadrée, il faut que j'aille quelque part, et tout. C'est des années plus tard que euh, j'ai fait mon petit bilan sur les, sur les formations présentielles, et je me suis rendu compte que il y avait plusieurs problèmes dans les formations présentielles. Donc à toutes les personnes hein, qui ont encore cette croyance limitante de dire « Seules les formations en présentiel ont de la valeur », montrez-leur cette vidéo, partagez-la, d'ailleurs mettez un petit pouce en l'air et euh, dites-moi dans les commentaires également si vous, vous aviez cette croyance-là et peut-être si à la fin de la vidéo, la croyance aura changé, voilà. Encore une fois une petite parenthèse. J'ai fait mon petit bilan sur les formations que j'ai fait en présentiel. Puisque j'aime bien quand même euh, voilà, voir euh, un peu comment mes élèves évoluent. Et euh, en fait ce que, ce que je me suis rendu compte c'est que souvent les élèves qui avaient pris une formation de base sur une ou deux semaines chez moi euh, ne faisaient pas forcément l'effort d'aller faire d'autres formations. Elles, voilà, elles pensaient que ça suffisait et donc elles restaient sur un certain niveau. Je me suis rendu compte, donc deuxième problématique un petit peu, c'est que beaucoup se sentent euh, très seuls après la formation. Parce qu'en fait, elles sont tellement encadrées pendant la formation qu'elles partent. Elles pensent savoir plein de choses, mais il faut savoir qu'on perd 80% de ce qu'on apprend dans les euh, deux jours à une semaine. Donc, on perd quasiment tout. Et après, on se retrouve avec, à la maison avec sa base. On se retrouve avec euh, peut-être 10 gels de construction différents. Euh, on se retrouve avec euh, plusieurs gels de finition, euh, des semi-permanents, de l'acrygel, et on se dit, waouh, en fait, je, je fais quoi Je commence par quoi Est-ce que la base, je la met tout de suite Après, euh, beaucoup, pas beaucoup Et en fait, on est totalement perdu. Et là, le problème, c'est qu'on est, qu est sorti de formation. Pendant toute la formation, la formatrice était là, et enfin, si vous avez de la chance, elle était là juste pour vous. Si vous n'avez pas de chance, il y a une formatrice pour 10 élèves, et là, vous avez payé... Peut-être 800, 1000 euros, 2000 euros, pour être une parmi tant d'autres. Et avoir peut-être la chance de parler une demi-heure sur la journée à la formatrice. Donc ça, il faut le savoir aussi. Hein. De plus, euh, ben, voilà, comme je vous ai dit, il y, y a ce, ce, cette chose, ce, ce sentiment voilà, où, où on est un peu perdu à la fin de la formation. Donc ça, c'est un gros problème. L'autre problème qui se pose, ben, c'est poser des congés. Ça va être euh, faire garder ses enfants. Ça va être se déplacer, ça a un certain coût. Se loger, ça a un coût aussi. Euh, aller potentiellement au restaurant aussi, ça a un coût. Euh, faut prendre tout ça en compte. Donc vraiment, il faut, faut vraiment s'en rendre compte en fait de tout ça et le mettre dans la balance. Autre chose, euh, c'est que je me suis rendu compte qu'en une à deux semaines, on n'apprenait quasiment rien. On allait, on allait vraiment dans le superficiel. C'était vraiment... Euh, on n'apprend pas un métier. On apprend quelques brides d'un métier très complexe. Et ça, il faut le comprendre. Il y a trop de personnes qui pensent encore qu'elles peuvent apprendre uniquement avec des vidéos YouTube, uniquement euh, avec, euh, avec des petites formations gratuites. Voilà, même une formation en présentiel d'une semaine, deux semaines, trois semaines, vous ne saurez pas faire ce métier. Vous serez obligé d'enchaîner plusieurs formations pour progresser et pour aller de plus en plus loin. Mais euh, voilà, enchaîner des formations, à bah, chaque fois, c'est des coûts. Et là, j'ai des personnes qui m'ont appelé, qui m'ont dit « Nathalie, j'ai déjà investi 7000 euros et je n'arrive toujours encore pas à faire les ongles correctement. » Et quand je voyais leur pose, ben, il y avait encore du gel dans les cuticules. Les parallèles n'étaient pas droites, l'ongle était ondulé. Il y avait plein, plein de choses qui n'allaient pas. Alors qu'elle avait déjà dépensé 7000 euros. Mais c'est juste énorme <rire> Chez moi, avec 7000 euros, ben, vous avez plus que toutes mes formations, un accès à vie, à tout. Et euh, genre, vous, vous êtes formatrice après, donc... Euh, voilà, je ne sais pas si vous imaginez le, le gap, enfin l'écart voilà, qu'il y a entre les deux, c'est juste énorme. Et donc du coup, euh, ces personnes-là, je leur disais, je, je, je sais que ça ne va pas te plaire, mais il va falloir reprendre la base. Parce qu'en fait, les bases ne sont pas acquises. Parce qu'en fait, souvent, on va chez une formatrice, on fait la base, après on se rend compte bah, ça ne marche pas trop, on va chez une autre, on refait, mais finalement, elle travaille un peu différemment. Et en fait, après, on est complètement perdu après, on part dans le nail art, on part dans toutes les directions. Et après, on, on, on, on se dit, mais attends, ce métier n'est pas fait pour moi. Alors que non, ce métier peut être totalement fait pour toi. Mais en fait, si ça se trouve, tu es juste parti dans toutes les directions et tu t'es perdu. Et en fait, tu t'es retrouvé seul quand tu avais besoin d'aide. Et en fait, en partant de tous ces points-là, je me suis dit, je vais faire la formation ultime. La formation où on pourrait la suivre à n'importe quel moment le dimanche, les jours fériés, la nuit à 3h du matin ou 6h du matin si on a envie, euh, à l'école en train d'attendre des enfants, peu importe. Je veux qu'on la suive à n'importe quelle heure, de n'importe où. Je veux qu'on n'ait pas de contraintes de, de temps. C'est-à-dire que moi, en fait, souvent on me demande la formation dure combien de temps. Je dis en principe 6 mois, mais s'il si te faut un peu plus de temps, il n'y a pas de problème. Moi, je suis, en fait, il faut comprendre un truc, c'est que moi, je ne suis pas du tout sur les dates. Moi, je suis sur le résultat. C'est-à-dire que j'ai une élève, par exemple, je crois que je l'ai accompagnée 3 ou 4 ans, parce que euh, simplement, elle avait plus de difficultés que d'autres. Je l'ai accompagnée longtemps. Il y a d'autres élèves, en un mois et demi, elles font la formation. Bah, c'est parfait, en fait. C'est parfait pour elles, parce qu'elles voilà, progressent très, très vite. Et, et j'étais là au bon moment pour elles. Et, euh, et c'est parfait. Et au final, les deux auront plus ou moins le même niveau à la fin. Moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est pas le temps que je passe avec mes élèves, c'est vraiment le, le résultat. Et donc, du coup, mon objectif à moi, c'est de vous accompagner jusqu'à ce que vous atteigniez vos objectifs personnels. C'est-à-dire que si vous voyez des pauses sur Internet que vous vous dites « vous vous mais jamais j'arriverai à atteindre ce niveau », eh bien, si, moi, je vais vous amener à ce niveau-là. Donc, quel est l'autre avantage d'une formation à distance Eh bien, c'est qu'il n'y a pas de déplacement. Il euh, n'y a pas besoin de prendre de congé, il n'y a pas besoin de faire garder vos enfants, vous le, la faites quand vous voulez, donc forcément, y a, y a, il voilà, y a beaucoup de points positifs de ce côté-là, à la fois en termes de temps, mais également en termes d'argent. Autre point positif, euh, je mets régulièrement à jour mes formations et vous avez un accès illimité à vie aux formations. C'est-à-dire qu'en fait, euh, voilà, si vous avez envie d'y retourner d'ici 2-3 ans, eh bien il y aura des nouvelles vidéos, il y aura des mises à jour qui seront faites. Et en fait, vous serez toujours au top en ayant payé la formation qu'une seule fois. Autre avantage, euh, c'est que les formations que moi je propose du moins sont payables en plusieurs fois. Puisque c'est vrai que c'est euh, souvent... Une zone un peu euh, voilà où on se dit euh, hmm, est-ce que je vais réussir à payer ma formation Je sais que c'est un investissement pour mon avenir, mais euh, si ça. Donc en fait l'avantage avec ce que je propose c'est de pouvoir payer en 12 voire en 18 fois si, en, si vous prenez un pack de formation et ça vous revient euh, vraiment à une somme qui va être euh, finalement euh, ben, réglée par vos premières modèles. Puisqu'en fait en prenant une à deux modèles suivant ce que vous lui demandez, par semaine, vous payez la formation. Admettons, lundi, vous prenez une modèle le matin, une modèle l'après-midi, et bien la formation pour la semaine est payée. Donc tout le travail que vous allez faire mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, potentiellement dimanche, et bien ce sera pour vous directement dans votre poche pendant la formation. Autre super avantage, c'est que euh, eh bien, en ce moment, comme je vous l'ai dit, j'ai une super offre où je vous offre énormément de choses et en l'occurrence la formation création d'entreprise et développement de clientèle. Et là, il y a déjà des gens qui m'ont dit, euh, mais Nathalie, j'ai déjà une entreprise, est-ce que réellement euh, tu crois que ça va me servir Je vais peut-être euh, ouais, peut passer à... Coup, enfin, je vais peut-être pas, pas suivre cette formation. Et j'ai dit, mais bah, regarde-la quand même, elle n'est pas très longue, mais je pense qu'elle va t'apporter quelque chose et à chaque fois, on revient vers moi, on me disant mais ta formation elle est juste géniale en fait il me la fallait parce que je pensais savoir plein de choses et en fait je passais à côté de, de vraiment ben, beaucoup d'éléments essentiels donc voilà celle là euh, normalement elle a une valeur de 1000 euros je vous l'offre en ce moment et en plus de ça je vous offre toute la mise à jour que je viens de faire en 2021 2022 donc à la base je voulais l'offrir donc que à, à mes élèves en formation qui sont déjà en formation, et à vous, vous proposez plus que la mise à jour sans tout le reste. Et là, j'ai décidé de vous offrir le package complet, c'est-à-dire avec la formation basée perfectionnement, et six angulaire niveau 1. Et donc, ça vous permet d'avoir vraiment encore plus de contenu et euh, du coup, ben voilà, plus de connaissances. Et là, vous accédez à énormément de vidéos. Et le prix n'a pas changé. C'est-à-dire que cette mise à jour, elle a au moins une valeur de 1000 euros. Donc là, je vous l'offre également. Donc euh, comme vous le voyez, hein, je vous offre 2000 euros de formation en ce moment. Et la possibilité toujours de passer par le CPF. Ça, c'est souvent pas le cas aussi euh, en présentiel. Et pour moi, le dernier aspect qui est vraiment peut-être le plus important, c'est que vous n'allez pas être seul. et en fait, je vois tellement de personnes qui arrêtent ce métier parce qu'elles vont sur des groupes Facebook, alors là vous y êtes sans doute aussi si vous vous intéressez au métier, et vous voyez à quel point ça se critique, ça se rabaisse, et c'est méchant entre elles, et... Tout ce que je ne supporte pas. Moi, je prône vraiment la bienveillance, je suis quelqu'un d'humaine. J'ai envie de travailler avec des gens sympas. Euh, moi, il n'y a pas une seule personne comme ça dans ma formation. S'il y en a une, elle est très vite repérée et elle est très vite virée de la formation. Alors là, je suis cash. Autant je suis sympa, mais autant avec les personnes qui ne le méritent pas. Euh, je ne veux pas leur consacrer du temps et de l'énergie. J'ai trop perdu de temps et d'énergie avec des mauvaises... Euh, des mauvaises élèves alors pas mauvaises hein, dans le sens euh, dans le sens en termes de technicité mais dans le sens euh, pas qui n'avaient pas mes valeurs humaines on va dire sans en dire plus qui m'ont agressée harcelée et voilà je vous en passe parce que ça allait très très très loin Bref, je préfère plus y penser, je préfère penser maintenant à l'avenir. Et donc du coup, euh, sur le groupe privé de formation de 1, vous ne serez jamais seul. Parce que vous aurez toujours, même toutes les autres anciennes élèves qui ont envie de rester sur ce groupe privé. Et vous aurez Jennifer qui est une personne formidable, euh, qui est humaine, qui est gentille, qui est euh, qui a l'œil de lynx aussi. Hein. Encore le jour, j'étais sur le groupe privé et je voyais plusieurs élèves qui disaient que Jennifer a hérité de mon œil de lynx pour voir tous les petits défauts. Et il faut savoir que Jennifer à la base, c'était une une de mes élèves et en fait on s'est tellement bien entendu et elle travaille tellement bien que maintenant j'ai voulu et eh bien euh, bah, qu'elle travaille avec moi et donc du coup on bosse ensemble au niveau de la formation elle est formatrice elle également pour moi uniquement et donc du coup euh... Voilà, vous, vous aurez accès à elle euh, ben, ben, toute la semaine sur ce groupe privé. Et moi, je vous corrige individuellement toutes les évaluations. Il faut savoir qu'il y a plein d'évaluations dans la formation. Et moi, je vais en fait par audio décrypter doigt par doigt euh, ce qui a été bien fait, ce qui doit encore être amélioré, comment l'améliorer. Je vous donne encore des petites pépites à chaque fois, euh, des, des petites astuces en plus pour réussir au cas par cas par rapport à votre travail. Autre avantage, c'est que si vous êtes face à une cliente, et que là, vous vous dites « oulala. Là là. Euh, j'ai vu la théorie mais par contre là je vois pas si c'est une mycose, une infiltration un lichen ruber planus ou euh, toute autre chose qu'on pourrait, euh, <rire> qu pourrait voir devant nous et donc du coup là vous avez la possibilité de m'envoyer carrément un texto de me dire écoute Nathalie là je suis un peu embêtée avec la cliente je ne sais pas trop comment réagir face à elle et du coup bah, là j'essaie de vous répondre au plus rapidement après sur le groupe privé vous aurez sans doute des réponses aussi et en fait là vous n'êtes jamais seule. et c'est là en fait où vous dites que c'est important, c'est là que vous vous rendez compte en fait de à quel point c'est important d'être accompagné et à quel point c'est important d'être accompagné, pas que une, deux, trois semaines, mais sur des mois. Parce qu'en fait, c'est sur des mois que vous allez avoir régulièrement, en fait, ça, votre progression va faire comme ça. C'est-à-dire, vous allez toujours progresser, mais il y a des moments où vous allez stagner. Et si vous ne travaillez pas pendant un moment, il se peut même que vous régressiez un tout petit peu. Et en fait, c'est normal, il faut le savoir, c'est tout à fait normal, ça fait partie du processus. Et donc, du coup, euh, nous, on est là pour vous le rappeler, pour vous remotiver, pour vous redonner euh, votre objectif, vous dire, voilà, mais... Tu es, es venue dans cette formation pourquoi que, Quels sont tes objectifs principaux Est-ce que tu en avais marre de ton patron Est-ce que tu voulais être libre Est-ce que tu voulais euh, euh, finalement avoir un revenu, euh, un revenu complémentaire C'était quoi vraiment ton objectif Bien que l'argent ne soit pas toujours la motivation principale. Hein. Je sais que moi, le fait de pouvoir être à la maison, de ne pas avoir à me déplacer, de ne pas avoir de patron, de collègues euh, qui, euh, qui sont potentiellement pas sympas avec moi parce que c'est arrivé et parce qu'un jour, j'ai eu envie de me prendre un arbre en rentrant du boulot là j'ai dit stop euh, j'ai dit je vais pas me tuer pour le travail et je pense que euh, personne ne devrait le faire malheureusement ça arrive euh, et en fait moi je prône vraiment le fait qu'on se sente bien dans sa vie et moi c'est mon objectif principal c'est de vous amener vers une vie qui vous correspond. arrêtez de penser que il faut absolument travailler pour l'argent en fait quand on fait un travail qu'on aime on s'investit tellement dedans qu'on n'a jamais l'impression de travailler, mais qu'en fait, on peut réellement gagner énormément d'argent. Voilà, bien que l'argent ne soit pas un but, un, le but en soi, mais on peut euh, gagner beaucoup d'argent. D'ailleurs, dans, euh, dans la conférence que je vous offre, je vous ai mis euh, trois témoignages euh, de, de participantes à la formation que j'apprécie beaucoup et, euh, et elles vous diront hein, qu'elles gagnent entre 2 et 4 000 euros par mois. Et c'est possible. Donc, si là, actuellement, vous êtes à, à 2 000 euros et que vous dites, mais jamais avec les ongles, j'arriverai à faire autant, ben si, c'est possible. Mais il faut faire les bonnes actions. Il faut suivre pas à pas. Ce que je vous dis dans la formation, et vraiment, il y a combien d'élèves qui m'ont dit « Oh, je croyais que je savais, euh, j'ai fait un peu à ma sauce. » Mais en fait, c'est quand j'ai suivi tes conseils que finalement, là, ça a fonctionné. Je dis « Ben voilà, faut pas essayer d'aller à droite ou à gauche. » Moi, j'ai fait toutes les erreurs possibles du monde en commençant. Et en fait, j'ai appris sur, euh, sur plus de 15 ans maintenant que je fais les ongles. Et donc, du coup, je vous ai vraiment mis tout mon savoir en fait dans, dans la formation. Donc n'essayez même pas de, de chercher ailleurs, je vous trace tout. Vous avez une autoroute, pas un petit sentier. Et vraiment le gros avantage également, eh bien, c'est que.. Euh... Vous, vous allez avancer beaucoup plus vite, puisqu'en fait, lorsque vous faites une formation par-ci, par-là, et qu'entre-temps, vous êtes seul, vous allez refaire des erreurs, vous allez tâtonner, vous allez essayer, et en fait, tout le temps, vous tâtonnez, vous essayez, vous progressez pas très rapidement. Là, en fait, je vous challenge dans la formation, par les exercices, par, par les évaluations, et donc, du coup, je vous pousse hors de votre zone de confort, et donc, du coup, constamment vous progresser et en fait j'ai une élève ma Aurélie qui m'avait dit ben bah, je pensais en fait faire ce chiffre d'affaires là au bout de je sais plus ce qu'elle m'avait dit six mois un an et au final au bout de deux mois elle l'avait atteint donc j'ai dit bah, c'est juste génial quoi qu'est-ce qu'on peut attendre de plus et, euh, et donc du coup ben bah, c'est c'est c'est un peu l'objectif c'est de se dire euh, il faut pas attendre dix ans pour être au top si vous pouvez être au top en un an pourquoi ne pas le faire donc voilà, j'ai je, je, hyper chaud et il fait bientôt nuit, je crois que ça se voit sur ma vidéo. Bon, je vais pas monter la lumière, on va s'arrêter là. Mais en tout cas, voilà, je vous ai donné la différence entre... Euh, la formation en centre et la formation à distance Alors là vous pouvez encore avoir un petit doute en me disant Oui mais Nathalie, euh, si tes formations sont enregistrées et que moi j'ai besoin euh, Voilà, et ça c'était un autre point positif que j'ai même pas énoncé C'est que vu que les formations sont enregistrées euh, Vous pouvez revoir, mettre sur stop, arrêter, revenir en arrière, puis avancer puis... Et en fait c'est comme ça que vous allez apprendre En revoyant tout le temps, tout le temps, tout le temps Les formations à distance mais euh, par le biais de visio uniquement, c'est comme aller en présentiel, hein. vous évitez juste le déplacement et tout, mais la durée est limitée, euh, vous voyez qu'une fois les cours, euh, la, la personne, euh, voilà, vous accompagne pas forcément après non plus, il y a quasiment les mêmes inconvénients en distanciel par visio, mais par contre, ponctuellement, ça peut être intéressant, par exemple, euh, vous avez, euh, par exemple, vous avez, voilà, un ongle vous, vous n'arrivez pas par exemple sur les ongles concaves à faire un bombé c'est vraiment un point très particulier et dans ce cas là ça peut être intéressant de prendre un coaching de deux heures pour justement bien voir tous les aspects retravailler ça poser toutes les questions et là en fait jennifer c'est ben, ce qu'elle propose actuellement euh, donc elle propose des, des coachings pour mes élèves uniquement où elle va justement leur proposer pendant deux heures ben, de, de répondre à une question bien précisément et de montrer en visio euh, voilà cette ce euh, de répondre précisément à cette problématique ça se voit que j'ai dormi que 5h cette nuit et 2 heures la nuit dernière, j'arrive plus à parler, je suis vraiment désolée en tout cas euh, voilà, j'ai fait à peu près je pense le tour de la question, euh, si vous avez encore des questions par rapport à la formation à distance, si c'est réellement pour vous vous pouvez me les poser en commentaire ou alors vous pouvez réserver un appel téléphonique très souvent euh, on réserve un appel téléphonique pour me poser une simple question que j'aurais pu répondre euh, j'aurais pu y répondre très très facilement par SMS, texto ou, ou ici en commentaire donc moi, il faut savoir que derrière, je me bloque des créneaux, je m'arrange, je fais éventuellement garder ma fille. Enfin voilà, il y a tout un, toute une logistique derrière. Donc si vous avez beaucoup de questions, appelez-moi, il n'y a pas de problème. Euh, si c'est juste pour poser une ou deux ou trois questions, je peux vous répondre par, euh, par email aussi ou par SMS. Ou vous, vous, voilà, Si vous avez envie de me trouver, vous me trouvez. Vous allez sur mon site internet dans la partie contact. Vous aurez tout, mon téléphone, mon adresse mail... Euh, j'ai la page Instagram également euh, pour vous inspirer un petit peu au niveau des nail art et pour vous montrer le travail de mes élèves. Et voilà, donc si vous voulez aller plus loin dans la formation, ben, ça se passe sur mon site internet. Vous pouvez vous inscrire et dans les 5 minutes, vous accédez à la formation. Et à partir de là, vous avancez à votre rythme. Vous pouvez faire, par exemple, 5 évaluations d'un coup. Et ensuite, pendant deux mois, ne rien faire. Je ne viendrai pas vous embêter et vous dire bah « Alors là, qu'est-ce que tu fais là Il est temps de continuer ?» Non, je ne vous dérangerai pas et ça c'est aussi quelque chose de super qu'on retrouve pas forcément dans les autres centres de formation souvent on est assez seul et on est repris ah ben tiens tiens en retard tu vas dépasser la date limite non chez moi c'est différent, chez moi on est dans de l'humain, je, je suis humaine, je parle à des humains et je veux que vous réussissiez, voilà c'est ce qu'il faut retenir de cette vidéo et puis eh ben, si j'ai pu vous convaincre que peut-être et euh, eh bien, c'est fait pour vous, n'hésitez pas comme dit à aller voir la conférence que je viens de faire, c'est sur mon site dans la partie euh, cadeau offert il me semble, dans la, non atelier gratuit, te les offert je sais plus bref vous retrouverez dans la deuxième dans le deuxième onglet sur mon site euh, la conférence il suffit de vous inscrire mais je vous harcelerai pas de mail hein, promis euh, voilà c'est pas mon genre du tout comme dit, moi, j'aime pas avoir des tonnes de mails, donc je vous en enverrai peut-être un par-ci par-là, mais vraiment pas beaucoup. Euh, et donc, du coup, vous accéderez immédiatement à la conférence et du coup, bah, à l'offre que je propose en ce moment, qui est super limitée. Euh, donc, voilà, profitez-en. Voilà, je vous dis un grand merci d'avoir regardé cette vidéo. Moi, je vais finir ma petite main. En limant tout ça, bon, c'est déjà pas mal. Mais il faut encore relimer un petit peu, mettre la finition. Et puis, dans la prochaine vidéo, bah, je vous le montrerai sur ma deuxième main. Voilà, je vous montre un petit peu ce que ça donne. Mais comme dit, là, j'ai juste le gel qui a été appliqué. encore que je, que je fignole tout ça. Voilà, bye les filles.